Astuces pour bien chanter en chorale. On va voir ça tout de suite, tu vas voir c'est important, c'est de la technique vocale. Il faut absolument que tu maîtrises ça pour bien répondre aux demandes de ton chef de chœur et chanter comme un pro dans ta chorale. Juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Pourquoi Parce que trois fois par semaine, je publie de nouvelles vidéos avec des conseils, des astuces pour t'aider à bien chanter. Et N'oublie pas donc de cliquer juste ici et d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tu recevras auquel cas des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort comme plus de 15 000 personnes qui suivent aujourd'hui cette chaîne YouTube. Alors, on commence tout de suite, euh, clarifions déjà les choses. Euh, ton chef de cœur, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ton chef de cœur est là pour te faire travailler le chant en groupe. Et il n'a pas vocation à t'enseigner de la technique vocale. S'il le fait à travers des échauffements, eh bien très bien, c'est une excellente chose. Mais ce n'est pas le but du chef de cœur. Le chef de cœur, son but c'est de faire chanter des gens ensemble et que ça sonne joliment. Donc euh, euh, voilà, ne reproche pas à ton chef de cœur de ne pas te faire faire de la technique vocale. À ce moment-là, il vaut mieux que tu t'adresses à un coach vocal. Maintenant, c'est vrai que s'il t'en propose, euh, eh bien prends-la. Euh, au contraire, ne la refuse pas en disant oui, moi je suis pas là pour apprendre à chanter, je suis juste là pour me faire plaisir en chantant en chorale. Voilà, si ton, ton chef de cœur te propose de la technique, eh bien profite-en pour prendre ce, ce bagage et augmenter tes compétences. Alors, cette petite parenthèse est en fait, je vais te t'expliquer euh, comment, euh, comment faire pour, pour bien chanter, chanter proprement dans ta chorale. La qualité d'une chorale, elle se mesure finalement à la somme euh, des qualités de, de tous les choristes forcément. C'est-à-dire que si on a euh, 100 choristes, débutant sans choriste amateur, c'est pas le fait de chanter en groupe qui va bonifier la chose. Alors peut-être que ça va masquer la voix de un tel et un tel parce que le groupe va couvrir sa voix, mais euh, la qualité d'une chorale, c'est vraiment la somme des qualités euh, de chaque chanteuse et chaque chanteur. Et euh, les défauts d'une chorale, eh c'est aussi la somme des petits défauts de chaque choriste qui euh, fait partie de la chorale. Voilà pourquoi c'est important de progresser vocalement. Alors, je vais te donner euh, donc, euh, ces techniques-là. Juste avant, si tu as des amis choristes qui sont à la chorale avec toi, tu peux tout à fait leur partager cette vidéo. Je pense que ça les aidera. Et en plus, tu ne seras pas toute seule ou tout seul à connaître ces techniques dans ton groupe. Je voulais te parler du démarrage du son. Démarrage et fin de son. Le démarrage du son, c'est très important parce que c'est le moment où la note naît. C'est le moment où la musique commence. Moi, j'avais un professeur qui me disait toujours la musique naît du silence, c'est-à-dire qu'on euh, a un silence où on n'a pas un bruit et tout d'un coup, la musique surgit, on a la note qui apparaît. Et C'est un moment qui est très important dans les cœurs puisque, euh, on va vraiment juger de la qualité du cœur et la manière de démarrer les notes. C'est-à-dire que si personne démarre, au même moment, bon, bah voilà, on sait qu'on a affaire à, à une chorale débutante. Mais maintenant, moi je voudrais te parler de la qualité du son. Il y a différentes manières de démarrer euh, le son quand on chante sur une voyelle. et Il y a une manière qu'on utilisera vraiment très rarement à ma connaissance, voire probablement jamais, c'est la manière soufflée. La manière soufflée, c'est quoi C'est le fait de laisser sortir de l'air avant le son. Ça va donner une sorte de soupir. Ah, et ce n'est absolument pas quelque chose qu'on va utiliser en chœur ou alors peut-être pour faire un effet très particulier. Mais au niveau d'un groupe, c'est assez compliqué et difficile de gérer le démarrage du son quand on sort de l'air avant. C'est-à-dire que ah, toi, la le son a démarré très tardivement ou il peut démarrer plus tôt ah. Et Il y aurait une mauvaise manière de le faire, une manière brutale qui serait ah, ah avec le son qui démarre comme ça, de manière un petit peu forcée. Donc, cette manière de démarrer, on va vraiment essayer de s'en écarter, parce que ça sera très compliqué pour l'ensemble des choristes de démarrer au même moment. Et C'est quelque chose qui est très intéressant à faire dans un micro, mais pour un cœur, ce n'est absolument pas intéressant à mon sens de démarrer avec un son soufflé. Ça sera plutôt brouillon au niveau du démarrage. Maintenant, on a deux autres manières de démarrer le son. On a une manière où l'air et le son vont sortir de manière simultanée. Ça va donner comme un son qui surgirait de nulle part. On, pas, euh, on, ne, on ne sent pas le son démarrer directement. Euh, on ne sait pas trop d'où démarre le son. Et ça, ça, ça permet de faire un, un très beau euh, crescendo avec un son qui, qui hop, comme ça, qui s'amplifie. Et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, le son démarre de manière très fine. Ce n'est pas... Toi, ce n'est pas quelque chose de brutal comme ça. Ce n'est pas non plus quelque chose avec plein d'air qui sort avant, on ne sait pas trop d'où vient le son. Donc ça c'est quelque chose euh, qui est assez euh, difficile à travailler. C'est un démarrage simultané. Euh, si, si tu cherches en, en anglais, le démarrage, c'est onset, O-N-S-E-T. Et c'est comme si en fait, tu voulais dire un W, mais qu'on ne l'entende pas. Si je dis, je n'ai pas de démarrage brutal et si j'essaye de masquer ce W, j'ai un son qui démarre comme ça de manière crescendo donc ça ça peut être très intéressant d'utiliser cette technique en chorale parce que ça va vraiment permettre de démarrer pianissimo pianissimo et tout d'un coup d'avoir un beau crescendo d'ensemble encore faut-il gérer ce crescendo au même moment mais là le chef de chœur va te donner des indications avec sa direction pour euh, augmenter le volume du son tous en même temps euh, on peut aussi démarrer d'une troisième manière, euh, ça va être la manière très nette, très sèche, c'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas d'air qui sort et le son démarre brutalement. Alors brutalement, pas trop brutalement, on va dire qu'il démarre plutôt de manière très nette et ça va être ceci. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'air qui est sorti avant, c'était pas... C'était pas non plus une sorte de crescendo... Euh non. C'est un son qui démarre tout de suite au bon, au bon volume et de manière très nette. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant de chanter, je suis en apnée, c'est-à-dire je bloque ma respiration une microseconde avant de démarrer et c'est ce qui m'aide à générer ce départ très, très net, très direct. Et On va vraiment s'attacher à éviter d'avoir quelque chose de trop brutal comme quelque chose comme ça. Et ce n'est pas non plus l'ouverture de ma bouche qui provoque ça, n'est pas moi. Tu vois, je le fais bouche ouverte. Simplement, avant de démarrer, je, je me mets en état de micro-apnée, c'est-à-dire que mes cordes vocales vont, vont se fermer tout simplement et ça va me permettre de démarrer de manière très nette. Alors, ce que je t'explique là, c'est valable aussi pour terminer ton son. C'est-à-dire qu'il y a cette manière, on, on a vu la manière crescendo de démarrer, on, a, on va pouvoir l'appliquer à la fin euh, d'un texte de manière décrescendo. C'est-à-dire que si je chante je vais gérer la fin de mon son. Donc ça, c'est assez difficile à faire et ce qu'on peut faire dans une chorale débutante, alors ça sera un petit peu abrupt au début, mais ça, ça permettra au moins d'avoir des fins très nettes, surtout si on est dans un endroit très, un endroit très réverbérant, c'est qu'on pourra faire la, la fin très nette en se mettant en apnée à la fin du, du trait. Tu vois, là si le chef faisait le signe d'arrêt du son, moi j'y ai correspondu très nettement, donc je vais le faire en me, en me donnant l'indication. Ah, ah, ah, ah. Et là, le son s'est coupé très nettement. En fait, j'utilise tout simplement une micro-apnée et je ne me sers pas de ma bouche parce que si je me servais de ma bouche pour terminer le son, ça c'est un défaut qu'on rencontre couramment, mais le son il va continuer. Ah, ah, ah, ah, ah, m. On va entendre ah, m. on va entendre une sorte de M et la fin ne sera pas nette. Donc Du coup, si tu es en groupe, si tout le monde fait ah, ah, ah, ah, mm", on, a, on a, va avoir une sorte de m qui traîne multiplié par les 100 choristes et ça va faire une sorte de traîner à la fin de la phrase qui ne sera pas très euh, jolie à, à écouter plutôt que de faire ah, ah, ah, ah", là, j'ai gardé la bouche ouverte, mais c'est au niveau de mes cordes vocales que je, que je gère la fin du son en utilisant une micro-apnée. Voilà, j'espère que c'est techniques euh, vont t'aider dans ta pratique du chant choral. Alors bien sûr, mets en pause la vidéo, retourne en arrière. Euh, réutiliser les, les exemples que je t'ai donnés. Euh, tu peux en parler avec tes amis euh, choristes pour vous entraîner à, à plusieurs et tu vas voir que ça va, va vraiment te permettre de, de nettoyer les, les départs et les fins de, de ton morceau. Euh, si tu veux aller plus loin dans la technique vocale, je te propose qu'on le fasse ensemble en t'envoyant gratuitement pendant 30 jours des cours de chant que j'ai enregistrés en vidéo. Donc, je suis là en face de toi avec mon piano. Je te donne toutes les explications comme on l'a fait là, mais en plus, je pratique les exercices avec toi. Tu n'as qu'à te laisser guider. Tout cela, c'est gratuit et offert. Tu n'as qu'à laisser ton adresse mail et ton prénom en cliquant juste ici dans la description ou sur le côté. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao